Oh là là là là. La saison 2021-2022 de la SSE. Oh là là là là. Oh là, ça, ça doit être marrant. Après hein, une saison 2020-2021 bien compliquée où la SSE a vu son maintien s'officier à J36, les Verts devaient réagir pour ne pas connaître une nouvelle saison douloureuse et se dès sur ce mercato estival. Mercato, Ignacio Ramirez. Résultat, seul Ignacio Ramirez débarquera en prêt dans les dernières heures du mercato. 123 minutes plus tard et sans aucun but au compteur, il quittera le club dès janvier. <rire> J'ai jamais entendu parler de ce mec. Quand hein. on se fait remarquer, on va regarder. C'était quoi Comment ça, aucun but Ah, parce que c'est un avant-centre en plus 30 minutes, 66 minutes sur le banc, 11 minutes sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc, 8 minutes sur le banc, sur le banc, 8 minutes. Lui-là se barre. Ça, les gars, c'est de la cellule de recrutement de, de très très grande qualité. Hein. Ignacio Ramirez, le... la limite, tu vois, vu qu'il a joué que 100 minutes, c'est un miracle d'avoir une photo. Du coup, il est retourné, je suppose, en Amérique du Sud. Donc, félicitations à Ignacio Ramirez, hein, on a bien rigolé. Amico, la saison démarre sur les chapeaux de roue. 6 amico, 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Claude Puel déclare qu'il y aurait 3 victoires, ça aurait été inquiétant parce qu'on se serait pris pour ce qu'on n'est pas. En oh, Ligue non plus il n'obtiendra pas trois victoires cette saison. <rire> Attends, regarde ça, regarde le but. Ouais, ouais, ouais. Face enfin, à Bourg Perona, hein. c'est de la nationale, hein, Bourg Perona. Bon, après, c'est des matchs amicaux, donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais. Oh là là. il va rentrer dans la surface. Il est battu Alfa Soco le centre. Au deuxième poteau, la tête. Et les oh la chute. <rire> oh la chute. Ça, c'était annonciateur, ça. Là, lui, là. <rire> ah, ah, là, il a mangé une balle de sniper. Ça, là, c'est un coup d'intervention, ça. Bah yes. <rire> Alors J1 Sous une pluie torrentielle, le match va Malgré tout à son terme, malgré des conditions de jeu Impraticables, une flaque d'eau repousse sur la ligne L'égalisation de mon coudier en toute fin de match Troisième dé défaite consécutive en six journées Quoi Mais wesh, mais t'es mal le temps Mais ça, ça nous rappelle l'été de merde Ça nous rappelle l'été de merde qu'on a vécu Mais t'es mal ballon, vous vous rappelez l'été dernier Horrible, parce que sixième journée, t'es toujours plus ou moins Été septembre, tu vois, frère, l'été ignoble. ça c'était horrible Ça c'était horrible, wesh, regarde, comment tu veux jouer dans ça Comment tu veux jouer dans ça, regarde mais une piscine, regarde Parc. <rire> <rire> Le ballon bien lourd Alors, Ligue 1, septième journée. Monaco contre Saint-Etienne. Après une sortie ratée loin de son but, Étienne Green est exclu. Saint-Etienne réussit tout de même à recoller avant la pause. En deuxième période, Colo Jezak se détend sur corner et offre un pénalty pour... Per... Allez, ah, gars. Je vais vous dire, j'ai été volleyeur. IQ, tout ça. Montez au filet pour envoyer un smash Yeah je sais faire. à la Laga, fallait pas lui dire deux fois. Ça rappelle le penalty Titi à la Coupe du Monde. Mais alors là, la gueule que ça. Oh, oh C'est bien. Comme il le dit dans le chat, petit soldat envoyé par l'institution OL pour plomber Synthé. Ah, celle-là elle est moche. D'ailleurs, au passage, peut-être qu'il y a Stéphane qui nous écoute, je comprends pas pourquoi vous êtes allé chercher Bernard Denis alors que Etienne Green, c'était vraiment pas mal. Même s'il avait ses défauts, Étienne Green, euh, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais vas-y, euh, peut-être vous avez des raisons. Hein. Insolite, euh, nouvelle défaite pour Synthé face à Nice 3-0, la cinquième consécutive après huit journées. Wabi Kazri en perd son latin après la rencontre. inacceptable, donc euh, on doit voilà, se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour euh, bosser, faire en faire beaucoup plus. Non, monsieur Kazri, il faut pas mettre les doigts dans le cul, il faut se sortir les doigts du cul. Voilà, se mettre entre guillemets les doigts dans le cul. Pour... <rire> <rire> wow. En soit, il dit les choses, tu vois, après que ça ait fonctionné ou pas, c'est un autre délire, mais... Au moins, il, il prend ses responsabilités. Là, comme ça, de prime abord, le frère a pris ses responsabilités. Dès que là, le club allait dans le mur, Claude Puette profite de la au trêve pour convoquer les journalistes de l'équipe et dévoiler les problèmes de la politique stéphanoise. Ton équipe s'inclinera 5-1 à Strasbourg trois jours plus tard. <rire> Confortant, tu ainsi sa place de lanterne. Dans un entretien à l'équipe, le manager général fait le poids sur la situation financière de la SSE et détaille son projet sportif. C'est que <rire> Ça met un coup quand même au projet sportif de prendre 5-1 dans la foulée. Les pleins pouvoirs à Puel, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais Puel, au moins, il tentait à des moments de jouer un peu au ballon. Je peux comprendre qu'à un moment, fallait s'en séparer et faire un traitement de choc. Genre à la Dupras, ça aurait pu fonctionner, ça a fonctionné d'ailleurs un temps. Mais après, derrière le football te sanctionne trop quand il y a trop de. trop d'ennemis dans, dans, dans la façon de jouer, on va dire. Beaucoup de, mauva... de malchance. Notamment, bah, dans le match contre C il hein, y a eu beaucoup d'occasions ratées. Hein. Beaucoup, beaucoup d'occasions ratées. Hein. Alors, SSE 2-2 SCO, 20 e au classement. La démission de Puel est demandée par les Ultras suite à des jets de projectiles sur la pelouse. Donc, on le... est retardé d'une heure. Le match se termine à 23h. 53 après une égalisation de Nadé à la 93e. Wesh! Il y avait déjà un préambule de la saison. Hein. Les Ultra Steph, euh, Expelliarmus, tout ça, ils maîtrisent déjà. Hein. Oh là là là là là là, j'avais oublié ce délire. T'es ma gros. En plus, c'est trop marrant. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y en a plus de 20. Wesh, les mecs, ils étaient là. Bac! Bac! Bac! Ils jetaient, ils jetaient, ils jetaient. Et gros! Je... Doucement. <rire> Attends, mais si! C'est pas le match où ça a Brûler des filets. Je suis sûr que c'est le match où ça avait brûlé des filets. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est le match où ça avait brûlé des filets. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, Bien vu, bien vu, bien vu. En plus, à l'échelle d'un club en galère financière, ça c'est le genre de merde de prendre des amendes et perdre des sous-vêtements. Amès Abikazri égalise en marquant de sa moitié. Au trophée UNFP, on trouve ça banal. Alors, je vais donner un avis où je sais que tout le monde sera pas d'accord. Le but est dingue. Voilà. La tentative de loin tentative? But de dingue, rien à dire. Maintenant, les buts de loin où c'est constamment la même chose. Gardien trop avancé, frappe dans le but avec un gardien qui essaye de courir. C'est pas le plus esthétique. Genre le but est difficile et tout. C'est un exploit. C'est vraiment quelque chose. Je, je dis pas que c'est de la merde. C'est même un très joli but. Enfin, mais pas un très joli. C'est un but de fou. Ça fait pas. Ça me fait pas bander outre mesure. Après, si vous kiffez, il y a aucun souci. Il hein. y a des frappes de loin qui étaient très esthétiques. Je pense notamment, euh, peut-être certains se rappelleront, euh, celle de Clarence sidorf avec le Real. Regardez. <rire> Celle-là c'était un peu différent Alors moins de loin mais ouais celle-là en termes de puissance de tout tu vois Ça fait moins en fait but que tu regardes comme ça But, tu vois. Après je dis pas que les buts de loin c'est de la merde si il euh, y a des bangers dans les buts de loin ça y a rien à dire. C'est juste celui-là, ça me choque pas. Il soit pas euh, numéro un, enfin but le plus beau quoi. je l'avais oublié. Putain. Le Stade Rennais, ils ont passé cinq buts à toutes les équipes de merde de Ligue Désolé hein, mais genre, ils ont passé cinq buts à tout le monde Rennes. Ils ont passé des cinq buts à saint à Bordeaux, à Lorient, à Claire. frère, ils ont ils ont ils ont giflé tout le monde. Nouvelle défaite, nouvelle débat, celle de trop pour Puel Claude Puel est demi de ses fonctions le soir même. Il laisse la SSE à la 20e place avec 12 points. En match matchs. Claude a enregistré 1,07 points par match et 47% de défaites. Oh à la tête de Saint-Etienne, plus faible ratio pour un entraîneur ayant dirigé au moins 50 fois les Verts limogés. Mais le pire c'est que ces derniers temps frère, Saint-Etienne, il y avait aussi des années où il faisait euh, 5 e des trucs comme ça, tu vois, 5, 6, 4ème, tu vois. De quoi même à Lyon Ah ouais ouais, même à Lyon, Puel, il était à chier. Ouais. Ah même à ah, Rennes, ils ont mis 4 buts à toutes les équipes de merde du championnat Lyon. Bah oui, bah oui, totalement. <rire> la chat qui est marrant. Ça, c'est le côté marrant des threads de foot en live. Ouais, vous êtes marrant, le chat, vous êtes drôle. Ouais ouais. C'est totalement vrai. Ils nous ont mis huit buts. Ils en ont mis huit en deux matchs. On est une équipe de merde. Il hein, a rien à dire. Hein. Vous croyez que je vais vous dire non Bien sûr que si. On s'est fait fumer. Hein. Non, vous êtes drôle. Vous êtes, hein, vous êtes des petits malins. Vous êtes des petits malins. On accepte. Enzo Crivelli à la recherche d'un buteur depuis plusieurs années. Santé -E refuse Diego Costa. Diego Costa, Diego Costa et préfère Enzo Crivelli en prêt. Recruté blessé, il rechutera quelques minutes avant de débuter à l'Orient. Il disputera 200 minutes et n'inscrira pas le moins de but en VH. Ils ont pas pris Diego Costa. Wesh, Diego Costa pour Enzo Crivelli. Alors autant Diego Costa, c'est plus le Diego Costa de l'époque. Hein, je veux bien. Hein. Mais Enzo Crivelli, c'est pas non. Plus euh... Après, c'est vrai que niveau salaire, Diego Costa, ça doit pas être la même chose, mais il avait joué ces derniers temps. Ouais, oh, bah la saison dernière, un petit 1100 minutes. 1100 minutes quand même, un petit 7 buts. Bon, c'est pas la folie, hein Ça fait pas bander un âne, hein. Mais Et au moins, au moins, il jouait, tu vois. Diego Costa, bordel. Après, franchement, son salaire doit être problématique. Mais à partir du moment où il est proposé, c'est qu'en réalité, il sait lui-même que son salaire, il sera, il sera pas très gros. Genre, les joueurs sans club, au niveau du salaire, ils sont plus en mesure d'en de, de, de, de demander. Quand je parle de joueurs sans club à 33-34 ans, c'est ça que je veux dire. Donc ouais. Ah, ça c'est chaud, ça. Ça devait être plus accessible financièrement, je pense. Regarde la saison de Crivelli, Crivelli 30. Faire market. Ah, il est plus jeune, Crivelli, mais ouais, il vient de Turquie. Oh là là là, zéro but, zéro but. La saison dernière, deux buts. Oh! en Super League Turc en 2000 minutes. Alors, encore une fois, les stats, c'est pas tout, mais waouh wow, Son dernier but, c'était le 13 décembre 2020, frère. <rire> le flop. Ah, bon, la saison d'avant c'était déjà plus consistant. Diego Costa, ça aurait peut-être été meilleur. Après, c'est facile de dire après coup, mais ça aurait été peut-être meilleur. Déclare rendez-vous fin mai en L1 et au Stade de France. Tout fraîchement arrivé, Mangala donne rendez-vous aux supporters de la SSE en mai pour célébrer le maintien et la Coupe de France. Le club sera éliminé deux jours plus tard par Bergerac. <rire> De ma part Bergerac Ouais c'est National 2 oh, oh, oh. oh le National 2 Il fait mal quand même Après bon c'est normal Il vient d'arriver C'est un discours ambitieux Tu peux pas vraiment lui en vouloir À Mangala Même si ça aura rien donné hein, Donc euh, ça fait mal Ça fait mal 8ème Bergerac 1-0 Saint-Etienne Après avoir disposé de Jura-Sud Au tour précédent Saint-Etienne sort Bergerac En 8ème de Coupe de France Les Verts frôlent même La correctionnelle en fin de match La honte Oh là Oh la défense. Oh la défense c'est noire. Oh là là la défense c'est noir. <rire> le vieux renvoi dégueu et le gars qui arrive à venir ici shipper entre deux joueurs. Oh là là la défense ton car. Qu'est-ce que c'est mais le 8 là Mais le 8 frère regarde Mais l'implication Mais Qu'est-ce qu'il rate lui <rire> Alors déjà, le 8 en plus c'est Madi Camara non C'est Madi Camara en plus, c'est pas un mauvais joueur Madi Camara Mais déjà regarde, regarde, regarde Il s'en bat les couilles, il fait n'importe quoi Après derrière il marche, regarde il s'en fout Donc il se sent pas du tout impliqué Donc déjà c'est n'importe quoi Et ensuite Théma, le 5 c'est qui C'est Colo Gros ballon en arrière, là il dribble, hop Et il tergiverse Et Bernard Denis arrive à la reprendre ah, oh, l'action est trop marrante. N Oubliez jamais que tu as le niveau de celui qui se moque en ce moment. Et même là, mais t'es fou, frère. Je suis pire que... Sauf que moi, je suis pas payé. On me paye pas pour jouer au football. C'est vrai que moi, je suis un joueur bidon. Mais après, moi, je suis gardien. Je suis meilleur que Bernardoni. sur Si on se maintient, je vais monter l'Alpe duez Dans un entretien après une Vidéo, Bernardoni annonce monter l'Alpe d'Huez. Et c'est 21 virages en cas de maintien. Le portier Stéphano encaissera ensuite 27 buts en 10 matchs. Tellement tout lors de la première saison. Et du coup bah si on se maintient et bah moi de monter l'Alpe la, d'Huez avec les, les 21 virages c'est avec le virage des Hollandais c'est un, un truc mythique donc euh, je m'engage à le faire donc euh, étant donné qu'on va se maintenir euh, je vais le faire. Ah Apollo laisse moi te dire un truc T'as quand même esquivé quelque chose <rire> Ouais bon force à toi hein. Bon il aurait pu arrêter un penalty lui aussi hier, bon en ouais, il s'était bien tiré quand même. C'est vrai que c'est triste et drôle en même temps mais en même temps genre tu peux pas alors en vouloir de faire ça c'est normal de cultiver un peu l'espoir d'essayer deux tu vois. Mais bon après 27 buts en 10 matchs, euh, quasi 3 buts par match. En entre toi et ta défense. En plus, il n'a pas été non plus impérial, tu vois, Bernard Denis. Même si c'est pas totalement le plus gros fautif. J'aimerais bien assister à un match dans les COP. Après 13 points en 6 matchs, donc du 2 points par match propre. Synthé va mieux. Duprat annonce vouloir fêter le maintien contre Reims dans les COP. Synthé jouera contre Reims à 8 clos. <rire> Défaite de 1 et sera relégable après la rencontre. Si on est maintenu et qu'il reste des matchs à Geoffroy, peut-être que si on m'autorise, j'aimerais bien assister à un match dans les COP, sauf la descente. En plus, j'adore chanter. Ah Pascal Alors pour le coup, en plus je crois que le 8 clos, c'est parce que les Stéphanois, euh, les, le COP fêtait son anniversaire, donc du coup ils avaient pété Vla les trucs ça avait donné un match à huis clos. C'est vrai que l'un dans l'autre, ce match à huis clos, même si c'était une raison d'anniversaire, il est peut-être en termes de timing malvenu. On va pas se cacher. Ah oui, je m'en rappelle. Regardez ce, cet extrait, je l'avais vu. Il m'a dit Kamara mis à pied après une bagarre avec un joueur de la réserve. Ah. Donc ça, je m'en rappelle. Le ton serait monté dans les gradins. La maman de Kamara aurait été insultée au point que le frère de Kamara, en l'absence de Amadou, le père en serait venu aux mains avec un spectateur. S'était chauffouré dans le carré famille du chaudron a été repéré par les caméras de surveillance Elle a suscité l'intervention des stadiens. Prévenu de l'incident après le match, m'a dit en rester là, pensant qu'il s'agissait de supporter pourtant interdit de stade sa surprise aura été d'autant plus grande lorsque de retour à l'entraînement il a découvert que l'un des trois auteurs impliqués dans cet incident n'était pas un mais un stéphanois joueur de l'équipe réserve Apprenant que Yanis Bourbia, gardien remplaçant de l'équipe de National 3, se vantait d'avoir frappé le frère de Camara, ce dernier, également formé chez Evert a décidé d'aller le trouver dans le vestiaire. Après l'avoir sorti de force, Camara pensait que Bourbia allait s'excuser, ce que ce natif de Montrouge, dans le sud de Paris, aurait refusé. Le centre de Camara, réputé pour son caractère anti et stéphanois le plus averti cette saison. <rire> J'aime bien le détail, Stéphanois le plus averti. N'aurait alors fait qu'un tour. Les deux hommes en sont venus aux mains sous le regard stupéfait d'autres joueurs et des éducateurs. Bourbia s'en est sorti avec le nez cassé et la bouche amochée. Son état de santé a d'ailleurs nécessité une hospitalisation. Oh là là. La la la la la la la la hey, Eh, ça, ça, c'est. Bah, en, en soi, c'est moche. Enfin déjà, tu t'embrouilles avec la famille d'un mec de l'équipe senior de ton club. Le mec vient te voir, te veut des excuses, tu refuses. En plus, tu t'en vantes. Et derrière, il te casse la bouche. Ah, frère. Euh... Encore une fois, hein. La violence, tout ça, c'est pas bien. Maintenant, est-ce que ça m'étonne Ah, je suis pas étonné, mon gars. Et au bout d'un moment, c'est pas étonnant qu'il y en ait un peu sanguin qui prenne mal le fait que t'ailles frapper son frère et que t'ailles t'en vanter. Puis, attends, mes frères, faut être complètement con Tu sais, t'es dans un club, dans une structure. Oh, j'ai tapé le frère de lui là bas là. Bah, bah ouais. <rire> quoi, tu veux, je m'excuse enfin, tu vois, genre, c'est un peu n'importe quoi. Alors, tout ça, pour finir avec le nez cassé. Euh... Ligue 1, J34, SSE 4 à Monaco. En tribune, c'est la fête. Les Green Angels fêtent leurs 30 ans. Sur le terrain, Sainte est revenu à 2 1 avant la pause. Mais un nouveau CSC de coach Jézac, son deuxième du mois, enterrine les derniers espoirs. Le joueur se fait huer par son public. Les nouveaux entrants, le centre de Yakov. Franchement, il voudrait faire exprès qu'il le ferait pas aussi bien. Mais vraiment, hein Il voudrait faire exprès qu'il n'y arriverait pas aussi bien. C'est une dinguerie de marquer autant contre ton camp. C'est des vrais buts. C'est des CSC avec un grand C, frère. C'est. <rire> Je pense vraiment qu'il est dans le 11 de, de ceux qui ont fait une des pires saisons cette, cette année en Ligue 1. Oh putain, l'OGC Nice. La SSE mène 2-0 à la pause avant de totalement s'effondrer. Synthé encaisse 3 buts en 10 minutes en retour des vestiaires. Défaite 4-2. La 19ème en 36 matchs. Bouah! Oh Bernard Alors ok elle est tirée forte hein. Mais oh Bernard Donard. Oh le polo Bernard Donard. Oh là là là là là. Oh elle est moche. Oh elle est moche, elle est moche. Nantes a essayé se virtuellement relégué pendant presque toute la rencontre à Mouma égalise et, et envoie synthé en barrage. Pascal du savoure et décompresse à sa manière après la rencontre. Mais jure, il est avec une grande canette de HK bien fraîche. <rire> <rire> Oh la clope Oh clope au bec et canette d'Ainéken, Ah il s'en bat les couilles Oh le pion le tavernier Oh il me brûle Oh il me brûle oh, Ça fait 4 ans qu'il a pas fumé, le frère en 4 mois à synthé Et en un barrage arraché, il a rallumé une clope gros Oh <rire> Ça me brûle, putain. Ouais, bon, après, franchement, je vais être honnête, on en rigole parce que c'est drôle. Vivre la situation de synthé, vu qu'on n'est pas à la place et qu'on n'a jamais vécu ça, on sait pas ce que c'est en termes de stress. Stress, ça doit être Horrible, Sans déconner. En tant que fan, mais en tant que protagoniste, ça doit être horrible, sans déconner. Et là, on termine en beauté. Défaite au tir au but par, par OCR Synthé -E, officiellement relégué. Pascal Dupré et ces joueurs ne se présenteront même pas en interview après la fin de rencontre, la fin d'une saison cauchemardesque du début à la fin. Et là, le tir au but et Expelliarmus, le Expelliarmus gang qui arrive... Et là, vraiment, je pense à Donovan Léon. Il est là, en train de fêter. Il a même pas eu le temps de relever la tête que, gros envahissement de terrain. Et en fait, après, moi, moi, c'est ce que j'ai dit, le niveau de ras-le-bol, etc., qu'il peut y avoir, je comprends. Même certaines actions un peu coup de poing, j'entends. Mais jeter des fumigènes sur des êtres humains, enfin, sur des personnes et tout, c'est super, super, super dangereux. Et c'est un truc, forcément, tu peux con que condamner. Quand bien même, c'était ultra difficile, à les mecs qui arrivent avec 20 fumis et tout. Là, comme ça, sur le côté, euh, en plein milieu de gens et tout, c'est sûr qu'il y a eu des blessés. J'ai vu qu'il y a eu un joueur, son fils il a été en détresse respiratoire à cause des fumées et tout machin, c'est très très chaud. Là, le Expelliarmus gang, ça a, été, ça a été trop. Franchement, ça a été un peu trop. Parce que tu vois, je comprends que le ras le bol, je comprends que le club leur a chier dessus, je comprends les dirigeants, je comprends les actions coup de poing. Vraiment, je comprends tout. Genre vraiment, je... même moi, tu sais, je fais partie d'un groupe de supporters et tout, je, je, je, je vois ce que c'est. Je comprends. Maintenant, aller jeter des fumigènes comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est putain de dangereux. C'est ultra dangereux. Je rien dire d'autre à part que c'est putain de dangereux. À proximité des bancs, il y a les familles. Donc, t'as les familles des joueurs, t'as des jeunes, des vieux, des enfants. Ouais, c'est chaud. Ouais, je me rappelle sur le direct, les commentateurs de Prime vidéo, ils avaient du mal à respirer et tout machin. C'était un enfant. Bah, écoutez, euh, franchement, euh, je m'attendais pas à faire un, un straight foot en live. Mais c'était bien drôle, bien cool. C'était même pas drôle. Ah, bah Je peux comprendre que vous, les frérots stéphanois, euh, ça vous a fait un petit peu mal. Mais bon, je pense vraiment que le rachat a annoncé, plus un bon projet Ligue 2 pour essayer de remonter rapido, ça peut faire du bien. Tu vois, par rapport à, à un projet qui aurait très peu changé s'il y avait eu maintien et où ça arrête, Peut-être été la continuité de la médiocrité Là au moins si ça repart de l'avant Bon tu peux te dire que ça peut être un mal pour un bien Un peu façon Toulouse Après ça peut aussi être compliqué de remonter et Ça peut passer des années en Ligue 2 comme euh, par exemple Caen, des équipes comme ça Donc, euh, Le tournant va être très important Et même moi en tant que Lyonnais je, je me marre de voir Saint-Étienne descendre Mais on espère quand même qu'il remonte euh, relativement vite euh, Voilà, pour, euh, pour ne pas rester sans derby trop longtemps Voilà voilà les gars